Salut, la gagne. Écoutez, euh, ça concerne l'abolition de l'assurance sociale de ma personnalité juridique euh, qui va être euh, du prénom Jacques et du surnom de famille Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231 249 525 RI, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Donc, quand le gouvernement vous demande là, de remplir mon dossier Service Services Canada, votre MDSC, puis il demande surtout une, une date de naissance à votre MDSC. C'est tout voulu de vous mentir, de vous tromper. Ça ne se peut pas comment on vous trompe, comment on vous ment. Parce que ça, c'est le prénom que vous avez en, sur le talon de, de votre certificat de du directeur de l'État civil. Il est écrit à l'envers, en plus. Donc, ce n'est pas du tout, du tout la même personne qu'en haut. Et puis, euh, je vous fais entendre euh, immédiatement euh, scanner. a. la licence sociale, 1866. Écoutez bien ça. Là, j'appelle au gouvernement. Vous allez voir qu'ils me raccrochent la ligne au nez. On ne me répond pas, absolument pas. Ils ne veulent pas me parler. Alors que c'est eux autres là, qui, qui m'ont envoyé la fameuse lettre en question. Là. Ben, je peux quand même vous la lire. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir vous lire la lettre avant quoi que ce soit. <rire> c'est pas une lettre. Ça se trouve être un en enregistrement qui a été traduit dans qui a été traduit, ils disent ici, « La raison pour laquelle vous recevez cet appel est que nous avons ordre de suspendre immédiatement le numéro d'assurance sociale. » Ils disent pas lequel, puis ils ne donnent pas de nom, puisqu'il a été identifié comme étant l'objet d'activités suspectes et criminelles. Ils disent pas lesquels, il n'y a pas d'article de loi en vertu de quoi. Il est urgent que vous nous rappeliez à ce sujet au 289-864-4117, je répète, 289-864-4117, Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finaliserons le processus de suspension de votre numéro d'assurance sociale et de toute votre propriété. Écoutez, les gens, normalement, point n'y au Québec, première des choses, ils disent merci. Ça a été reçu le 19 août 2020 à 14h47. Moi, je ne vérifie pas ça tous les jours. C'est tout dernièrement que j'ai vérifié ça pour voir ce qu'il y en a. Et là, ben, ils ont coupé notre certificat, mon, mon fonds de pension, de la sécurité de la vieillesse. Et euh, donc, automatiquement, ils viennent de, de sortir ma personnalité juridique et la leur propriété, et, qui, qui est au Québec, ils viennent de la sortir de la Fédération canadienne. Ils viennent carrément de la séparer du Canada. Ils viennent de lui dire, toi, le Canadien, parce qu'oubliez pas qu'un Canadien, c'est pas une personne naturelle, c'est pas une nature humaine, ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas titulaire de droit et qui n'est pas sujeté à l'obligation de débiteur. Pour être un Canadien, il faut que ce soit une chose, un objet. Et c'est bien écrit euh, dans la déclaration de naissance vivante, la formule D numéro 149 que euh, qu'un Canadien ou un Américain n'a ni race ni peuple. C'est écrit dans mon document. Vous autres, c'est plus, plus écrit comme ça. Moi, je suis né en 1951, mais on n'arrête on pas de tromper la population. Ça se passe tout par les avocats du Barreau du Québec. Ça. À nulle part ailleurs. C'est pas un plombier, c'est pas un balayeur de rue, c'est pas un peintre qui écrit ça. C'est des gens qui étudient le droit, qui sont à la faculté de droit, qui passent leur vie à tromper la population. Donc, je vous fais entendre immédiatement euh, ce fameux euh, euh, document, et euh, on va pouvoir en conclure. On continue. Là, je cherche, j'appelle, et tout ça, j'essaye. Je vais avancer un petit peu, ça va aller plus vite. 28 août 2020. Écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'appel la, téléphonique que j'ai eu euh, sur mon cellulaire et puis euh, qui a laissé euh, un message assez spécial. Il y a des, y a des développements là-dessus, c'est vraiment pas drôle pour le gouvernement. Là. Écoutez bien ça. Le message qu'ils ont laissé,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 Au 289-864-4117, je répète, 289-864-4117, point. Assurez-vous de nous rappeler immédiatement sans quoi nous finaliserons le processus de suspension de votre numéro d'échange social et de toute votre propriété, donc le compte bancaire sans doute, c'est certain et là ils disent merci écoutez euh, si ça vous arrivait à vous je ne sais pas comment vous vous sentiriez. mais moi ouais, je vais vous dire franchement c'est vous comment je me sens là-dessus euh, aujourd'hui je vais vous le dire premièrement nous, le nom de la science sociale à la fédérale fédéral ok n'oubliez pas qu'ici vous avez le parti québécois que ça fait longtemps qu'il va séparer le Québec du Canada mais il est séparé depuis 1978 ils ne vous l'ont jamais dit hein? quand ils ont dérogé en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne de 1982, à cette époque-là, il n'y avait pas mis ça dans la Charte, la Charte n'existait pas. Mais c'est n'est pas bien que le Québec déroge à toute chose. Comme là, actuellement, c'est le fédéral qui déroge au numéro de l'assurance sociale en l'enlevant à leur personnalité juridique et leur propriété à eux autres. Vous comprenez? Et la dérogation, mais ça va avec la fameuse pétition sur laquelle je vous ai dit. On va déclarer, euh, tout simplement, on va, on va faire une déclaration de nullité de la dérogation, de façon à ce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada cessent de déroger à nos libertés fondamentales, à nos garanties juridiques et à nos droits ici au Canada. C'est au Québec, parce que tout vient du bas du Québec ici. C'est là qu'est la vidange. Donc, voulez pas que ce pauvre François Dubois il est pris avec la vidange, mais qu'est-ce si que vous voulez je vous dis? Donc, ce qui est arrivé là-dessus, c'est que hier, aujourd'hui, je suis allé voir, parce qu'hier, c'était notre fonds de pension de la sécurité de la vieillesse. On n'a rien reçu, mon frère et moi. Pourtant, euh, écoutez, j'ai l'échec depuis 2000, 2018, mais il était juste commencer à me fournir l'échec en 2016. La seule chose qu'il c'est quand j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour municipale de Montréal, la Cour du Québec et devant la Cour supérieure, pour faire appliquer et respecter par les juges et les avocats l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, bien, il n'y a plus rien automatiquement, ça ne s'est jamais fait. Ils n'ont jamais euh, voulu respecter ça. Donc, euh, j'ai gagné, oui, mais en gagnant, euh, automatiquement, le gouvernement a tout, en, a tout enlevé, euh, si vous voulez, tout possibilité. Il a toujours désobéi aux lois puis aux jugements. Donc, un, un gouvernement qui désobéit à ses propres lois, euh, donc et au jugement, parce qu'un jugement peut renverser la loi, mais la loi ne renverse pas un jugement. Automatiquement, ces gens-là ne peuvent plus, on ne peut plus leur accorder leur, notre confiance, c'est impossible. Je vous le dis, là, vous l'écoutez, là. De, ...de fonctionnement. Euh, et là, bien, euh, a les chèques n'ont pas rentré. Donc, imaginez-vous, j'étais supposé d'avoir, j'ai fait les impôts, moi, cette année, au, au début de février, le 15 février, ou le 18. Donc, j'étais au tout début. Pour avoir ma sécurité, ma, mon supplément de revenu. Puis là, ils disent qu'il faut renouveler. Là, pour le supplément de revenu, il faut renouveler ça au mois de juillet. On est rendu au mois d'août. Ils m'ont même pas donné mon supplément de revenu depuis le mois de février. Et puis, euh, là, là, il faut renouveler. Faut, ça, c'est comme la Commission de la construction du Québec là, qui me doit 31 177 là, depuis 2016 et puis euh, ils ne veulent pas le payer. Ils ne veulent pas du tout, du tout payer. Pourtant, j'ai gagné contre eux devant l'honorable juge Gilles Pigeon en 2005 dans le dossier 500-61-199-152-050. Donc, c'est en 2005. Et euh, jamais, jamais, il a voulu... Là, ils il retiennent de l'argent que, que j'ai gagné l'argent que j'ai fait, l'argent que je leur ai confié par la loi sur les syndicats professionnels, par la loi sur la Commission de la construction du Québec, ils ne veulent pas me la donner. Ils la donnent à d'autres parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Donc, tant et aussi autant que vous ne savez pas qui vous êtes, tant et aussi autant que... Puis pourtant, je n'ai pas dérogé à ma personnalité juridique. Je ne veux pas. C'est mon seul moyen de subsistance, c'est mon seul gagne-pain. J'ai toujours conservé l'inanimé Jacques qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525 avec son nom de famille normandin. Mais qui possède tous les numéros d'assurance sociale? C'est toutes les banques. Vous voyez tous les crimes que commettent les banques avec vos numéros d'assurance sociale. Là, eux autres, là, ils envoient ça sur un numéro de téléphone qui appartient à Jean-Marie Normandin, que j'utilise continuellement parce que je me suis arrangé avec euh, Vidéotron. C'est moi qui m'occupe de ce téléphone-là et, et qui l'utilise. Donc, automatiquement, ma responsabilité, elle est là-dessus, elle est reconnue, puis il n'y a pas de problème. C'est Jacques-Antoine. Jacques-Antoine Normandin n'a pas de numéro de sens social. C'est Jacques Normandin qui a un numéro de sens social. Donc, en vertu du jugement du juge Godbout, c'est Jacques-Antoine Normandin qui possède la personnalité juridique de l'inanimé Jacques avec le nom de famille Normandin, puis le numéro de sens social de Jacques, pas de Normandin, parce qu'un nom de famille n'a pas de numéro de sens social. C'est Jacques qui a un numéro de sens social, c'est un prénom inanimé, c'est 231-249-525-RI, puis le gouvernement est au courant de tout ça. Quand ils vous demandent de vous identifier, c'est là que vous rentrez en contrat avec eux autres, chaque fois qu'ils vous demandent de vous identifier. Parce que c'est eux qui ont vos pièces d'identité, c'est eux qui doivent vous dire qui vous êtes, pas vous leur dire qui vous êtes. Chaque fois que vous leur dites qui vous êtes, automatiquement, ils vous prennent pour n'importe quoi. C'est pour ça que, quand ils m'ont demandé, moi, NDSC, moi, mon dossier « Service Canada », ils ont dit, bon, le nom c'est qui? C'est Jacques Normandin. Numéro de naissance sociale, du 31-249-525. Donc, ils l'ont des papiers. Ils ont dit, ouais, c'est vrai. Ils m'ont pas signé. La date de naissance, ben, j'ai dit, il n'y en a pas. Puis ça a été confirmé par le directeur de l'État-civil que Jacques Normandin de de son... n'a pas de date de naissance. Celui qui a une date de naissance, c'est un nom propre, c'est pas un prénom. Il n'y a pas un prénom dans votre vie qui a une date de naissance. Mettez-vous ça dans la tête. Je continue. un au gouvernement fédéral pour continuer à avoir notre supplément de revenus alors qu'on est rendu au mois d'août. Je ne peux pas faire mon supplément de revenus, faire une demande de supplément de revenu. Voyez-vous comment ils sont rendus crapules. J'ai un chèque de, de 300 dollars que j'ai reçu du gouvernement, je ne l'ai pas encaissé parce que le gouvernement, si j'encaisse en automatiquement, euh, il me demande de violer euh, les lois, les droits et tout ça de la personnalité juridique parce que la nature humaine n'est pas titulaire de droit, n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, puis elle n'a pas le droit de payer des dettes, c'est ça que ça veut dire. Mais elle n'a pas aucun droit, par exemple. Vous comprenez? Savez-vous ce qu'il y a de ça? Quelle est la conclusion exacte de ça? Si le fédéral utilise la Gendarmerie royale du Canada, ok, euh, soit pour voler du monde, parce que la gendarmerie royale du Canada utilisait la juridiction de 73 pour euh, mettre le sur ceux qui ne payent pas des impôts. Alors que c'est écrit dans la loi qu'il n'y a pas de loi ici. Dans la loi I3, dans la loi d'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3, euh, chapitre 23, cest c'est-à-dire article 1, qui stipule dans la définition loi, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc il n'y a pas de loi ici. Donc la gendarmerie royale du Canada est censé savoir qu'il n'y a pas de loi. Puis le fédéral dit la même chose. L'article, euh, le chapitre de loi Z03 de 1985, Vu que les lois militantes ne sont pas législatives, même si j'utilise un mot loi, la même chose que quand j'utilise un mot reine ou souverain ou sa majesté au nom du souverain pour me mettre en prison, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est euh, dans la loi chapitre P1, article 2, qui stipule que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de le Parlement du Canada. Le fait continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de reine. Mais il n'y en a pas, c'est depuis 1893 qu'il n'y en a pas. Mais qui sont en haute trahison, en mutinerie, en sédition. En, en, en plus de ça, ils sont tous en situation de conflit d'intérêts parce qu'ils appartiennent tous à Revenu Québec. Ils sont tous assujettis à Revenu Québec contre l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Donc, quiconque viole une seule disposition de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique viole, déconsidère, déconsidère et déroge à tout l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, le rapatriement de la construction du, du Canada en 1982, c'est un crime. La reine n'a pas pu rien faire parce qu'elle n'a aucune protection. Elle n'en a plus de protection. Pourtant, c'est elle qui nous protégeait. Contre les juges qui peuvent, qui peuvent nous voler. Contre les ministres et les députés et tout ce que vous voulez. Vous avez vu l'affaire Jean Charest. Vous avez vu euh, tout ce qui se passe ici. C'est toujours de la corruption, de la corruption et de la corruption. Et on paye pour ça. Et on, là, moi, je suis même pas capable d'avoir mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec. Ça n'a aucun sens. Nous, on est rendu en 2020, le, le 28 août 2020, ils me doivent ça depuis 2016. Ils ne veulent pas me le payer parce que j'ai été défiscalisé devant le juge Gilles Pigeon. Puis, je continue là-dessus, vous allez le comprendre. Ah, C'est des imposteurs qui utilisent la reine. Le gouverneur général, s'il n'y a pas de reine ici, pourquoi on le paye? Le gouverneur général du Canada... Euh, euh, Mme Julie Payette, je pas sa faute, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Donc, elle ne sait pas, elle, qu'il qu n'y a, qu a aucune reine ici. C'est Jean de en 1985, qui était gouverneur général, qui a sanctionné la loi de Brian Mulroney, la loi P1, article 2, qui stipule simplement que la dévolution de la Couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou d'habitude le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dérogation euh, de dérogation de dévolution de la couronne. Donc, euh, Jeanne Sauvé, dans le fond, a, a continué à être euh, gouverneur général pendant un an de temps, payée pour rien. Elle savait qu'elle n'avait plus personne à protéger. Et euh, Roméo Leblanc, la même chose quand ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997. Il sait, lui, il devait le savoir qu'il n'y a pas de reine à représenter. Pourquoi il a accepté le poste? Pourquoi ils ont sanctionné l'article 93 de la Constitution canadienne, qu'on n'avait pas signé? Quand, qui a supprimé l'enseignement de la religion catholique et protestante au Québec. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi que les Thibault, ils l'ont mis en prison? Elle représente la reine alors que les était pas au courant, elle, qui avait pas de reine non plus. Si elle avait été au courant, elle n'aurait jamais accepté le poste. Jamais elle aurait fait de la prison. Jamais elle aurait perdu son nom. Jamais elle aurait fait faillite. Qui a fait ça? La vidange du barreau du Québec. La vidange du barreau du Québec. Puis pourtant, je ne veux pas condamner euh, tous les juges. J'en ai des bons là-dedans, là. -dedans, là. Mais on peut peut-être aller compter sur les doigts de deux mains, pas plus. Vous comprenez? Les autres, c'est tout du mercantilisme assujetti à Revenu Québec. Comment voulez-vous débattre de l'impôt, vous, euh, quand tu dis au juge qu'il n'y a pas de loi? Le juge n'a pas le de droit d'en parler, c'est l'existence. Parler de l'existence, il a pas le droit, c'est interdit. Depuis 2003, la loi A-2.1, règlement R4, qui dit qu'il est interdit de parler d'une existence quelconque. Les juges n'ont pas le droit de parler d'existence. On continue. C'est pas bien qui dérange à la couronne, mais la révolution, c'est par 1985, mais ils l'ont fait avant ça, mais je ne vous donnerai pas un coup là-dessus, ça va être trop long. Donc, oubliez pas une chose, c'est que là, si le fédéral enlève le numéro de la sociale d'un individu, qui est son individu, parce qu'oubliez pas qu'eux ont mis le numéro de sociale sur mon nom propre, qui était avec des traits d'union, qui était Jean-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union, ça fait... Bien, automatiquement, en faisant ça, ils viennent de me sortir du Canada. Vous n'avez plus besoin là, de demander la séparation puis passer par le Parti québécois puis tête puis toute ta gang-là d'imbéciles. Vous n'avez plus besoin de passer par ça. C'est fini. là. On est sorti du Canada. Ils viennent de me sortir, moi, puis ils me disent pas pourquoi. J'ai payé toute ma vie, moi, des taxes et des impôts. J'ai eu des employés. J'étais un entrepreneur. J'avais des ambitions. J'avais des projets. m'ont mis dans la rue à partir de 2002. Dans la rue. Et pour ne pas perdre ce que j'ai gagné face à à peu près une dizaine de bons juges. De bons juges. Après avoir gagné devant eux autres, ces, ces juges-là ne peuvent pas rien faire. Après qu'ils ont rendu jugement, il n'y a pas d'avocat. Tu ces charognards-là, là, qui sont en vidange là, de l'administration du Barreau du Québec, c'est ces gens-là là, qui mènent le trouble au Canada. Au Canada, d'un océan à l'autre, ce n'est pas les 44 000 avocats du Barreau de Eux qui ont lancé à la serviette puis ont décidé tout simplement de se laisser corrompre par le Barreau du Québec. On continue. Un nom propre, c'est pas un prénom, ça fait un nom propre. Un prénom, c'est un nickname, un prénom, c'est un pseudonyme, un prénom, c'est un surnom. Puis votre nom de famille vient dans la formule D du ministère de la santé publique qui dit bien qu'un nom de famille, c'est un surnom. Sauf que tu t'en sors pas, puis un surnom, ça n'a pas de vie. Donc, chaque nom de famille n'a pas de vie. Normandin, ça n'a pas de vie, Landry, ça n'a pas de vie, euh, Marois, ça n'a pas de vie, Monsieur, Madame ou Mademoiselle, même si c'est au féminin ou au masculin, quand c'est un nom de famille, ça n'a pas de sexe. Et la vie, mais ben, c'est une vie juridique. On dit ça n'a pas de vie. C'est une existence juridique. Mais tu n'as pas le droit de parler d'existence. C'est la loi A-2.1, règlement R4 de 2003, qui interdit à quiconque de parler à un avocat ou à un, ou à un, un juge de lui parler d'existence quelconque. Ils vont se sauver, ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, est-ce que le Canada, c'est un pays, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a l'existence d'un pays au Canada? Non. Est-ce qu'il y a l'existence d'une province au Québec? Non. Est-ce qu'il y a une existence de nature humaine ici, au Québec? Non. Et au Canada? Non plus. C'est que des personnalités juridiques. Le COVID-19, ça s'adresse à des personnalités juridiques inanimées. C'est dans le code, c'est dans la, le, le dictionnaire de droit de Moncton. En commun là, qui dit bien qu'il n'y a pas la, la, la personnalité juridique ici Écoutez, euh, euh, ça n'a pas d'existence. C'est une fiction. Comme la personne raisonnable, c'est une fiction dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, qui dit qu'une personne raisonnable, c'est une fiction. Vous comprenez Donc, euh, le numéro d'action sociale appartenant au gouvernement fédéral, s'ils l'ont enlevé, ils viennent d'enlever. Jacques, qui est un prénom, donc c'est un nickname, un, un, un pseudonyme. Ils viennent d'enlever ce Jacques-là qui s'appelle M. Normandin, donc est qui est quelqu'un qui n'a pas de sexe, qui est Jacques, mais qui a enlevé M. Normandin. Et Jacques a un numéro d'assurance sociale parce qu'il ne peut pas donner un numéro d'assurance sociale à un nom de famille. Donc il donne un numéro d'assurance sociale à un prénom qui n'est pas un nom propre, qui est la propriété du gouvernement. Parce que le gouvernement, il a enlevé. Toutes les traits d'union, c'est pour ça que ça prend plusieurs, plusieurs noms avec des traits d'union, quand vous, quand vous voulez vous identifier comme nature humaine. Vous comprenez? Ça, c'est dans votre certificat de baptême, pas de naissance. De... Aussitôt qu'on dit prénom, ça n'a pas de vie. C'est pas compliqué, que ce soit sur Internet, n'importe où. Quand on vous demande votre prénom, ça n'a plus de vie. Il faut que ce soit un nom propre, puis un autre propre, ça n'a pas de numéro de naissance sociale. C'est pas compliqué. C'est le gouvernement qui a corrompu votre identité, qui a altéré votre identité. Vous payez pour ça aujourd'hui parce que le gouvernement fait de l'argent avec la chose que vous êtes, en enlevant toute, vo toute votre dignité naturelle d'être humain. Puis le gouvernement actuellement, il dit « Ah, oui, oui, oui, c'est pour votre protection, il y a le COVID, les masques, les vaccins obligatoires et tout ça. » Alors que moi j'ai perdu, ils m'ont enlevé ma carte de chance maladie, c'est la commission de la construction du Québec qui me l'a enlevé. Parce que je ne paye plus d'impôts depuis 2005. Ça c'est une poubelle, ça en est un autre vidange ça. Puis, pourtant il y en a de maudite gang qui travaillent là-dessus et qui reçoivent des grosses payes de vacances et tout ça. Mais ils pourraient recevoir bien plus que ça ces gens-là. Comprenez? Puis euh, si tu ne payes pas des impôts, si l'employeur ne paye pas des impôts, bien automatiquement tu es pénalisé alors que l'employeur n'a pas le droit. De, de retirer des impôts sur le revenu d'un employé si l'employé le refuse, si l'employé connaît ses droits. Et si l'employé sait que depuis 1942, c'était l'allocation des domaines fiscaux de l'impôt sur le revenu. Et euh, ça, il n'y avait pas le droit de changer euh, les juridictions entre les provinces. Et c'est dans RCS 31, 1951, euh, la Cour suprême du Canada. Et puis euh, ça, ça a été décidé puis ça n'a jamais été respecté. Ici, on ne respecte rien. Aller dans le vidange du bord du Québec, on ne respecte rien. C'est pas compliqué, on continue. Bataille. La naissance naturelle n'existe pas au gouvernement à nulle part où il y a des pays industrialisés. Mettez ça dans la tête. Donc, ouais, je pense que ma bâtie commence à, à être faible pas mal. Euh, je vais vous revenir là-dessus. Donc, ça, ça veut dire qu'ils m'ont sorti du Canada. Donc, ils ont sorti le 231, 249, 525 du Canada. Fait que si on fait ça, automatiquement, ils ont seulement... De, parce que là, je, je deviens votre modèle. Donc, si on fait ça pour moi, il faut que je fasse ça pour les 8 millions de personnes ici au Québec. Comprenez ça? Mais Bloc fait quoi, le banc, à Ottawa Parce que les Québécois, ici, là, les séparatistes font quoi? Parce que là, comme disait euh, Bourassa, nous, nous, nous pouvons maintenant, aujourd'hui, euh, euh, tout simplement, administrer notre propre souveraineté. On n'a pas besoin du Canada ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il disait grosso modo pour ça. Donc, voyez-vous, on est rendu. Il a plus qui son. Puis ça, ça part toute, toute, toute la vidange du barreau du Québec. C'est là que ça part. C'est là que, justement, hey, ils vont faire le rapproche à Jean-François Dubois. De dire, tu exerces la, la, la profession de maçon, elle hey, écoute. Vous savez, il euh, y a des bons avocats, mais ils n'ont pas le droit de réagir, ils n'ont pas le droit aux autres parce que s'ils veulent garder leur salaire, s'ils veulent continuer à travailler pour le barreau du Québec, ils sont obligés de garder leur serment de confidentialité. Euh, et puis en général, euh, des, des bons avocats, il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns. Les avocats vraiment honnêtes, il y en a quelques-uns. J'en connais. J'en connais. c'est des maudits bons gens. Mais il n'y en a pas beaucoup. Puis euh, ces gens-là, c'est certain que... Il euh, n'en parle pas, ils ne veulent pas trop trop en parler de ça, de ce qui se passe là-dedans. Mais euh, je vais vous dire franchement, euh, ce n'est pas un honneur euh, que de savoir que beaucoup de gens sont victimes du Bas du Québec, sont pris en otage, et euh, comme euh, justement, euh, Jean-François Dubois, qui est pris en otage par les médias d'information, parce que les médias d'information, c'est bourré d'avocats. C'est bourré de vidanges. Vous comprenez? Parce que, n'oubliez pas qu'il y en a des bons avocats, puis ils sont obligés de s'attarder. J'en connais très bien, moi, j'en connais des bons. Des juges, j'en ai pas beaucoup non plus, mais j'en connais des bons. Je connais les juges qui ont volé le monde, ça, j'en connais en masse. ça, il n'y en a pas de problème. Mais des bons avocats, des bons juges, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont bons. Mais ils marchent sur des yeux tout le temps. Des gens très, très courageux, ça, je vous le dis. On continue. Il n'y a pas de d'avocat. C'est ça, la profession d'avocat. Écoute, c'est une insulte. Une professeur d'avocat, se bon dans le chicane de procureur, « Ah, votre chien est allé chier sur le terrain du voisin, puis le voisin est mon lit il vous poursuit. » Ça, petites affaires de même, il n'y a pas de problème. Mais quand je rentre dans des questions de dépenses, des questions d'impôts et de taxes, des questions de notre identité, de l'existence quelconque, une existence quelconque, si fini, le gouvernement a peur, il se y derrière des lois, t'as pas le droit de parler de distance, t'as pas le droit de parler de ci, t'as pas le droit de parler de ça. Jean-François Dubois, il parlait de quoi? c'est juste lire ce qui était écrit dans la loi. Là, ils vont le ils est le il ça. Hey, il ils chargent 25 000 Ils chargent 25 000 pour avoir fait ça. Moi, ils m'ont chargé 1880$. C'est pas terminé encore. Parce que Ga Gaston Gauthier, qui était à la présidence du Barreau du Québec, enregistré à Revenu Québec, enregistré à Revenu Québec, vous comprenez, euh, ils n'ont jamais voulu encaisser euh, le mandat universel que je leur ai fait. Alors que juge louis Orlego l'a encaissé, Denis Dionne, le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, l'a encaissé. Francine Moyen, qui était l'adjointe au directeur des poursuites criminelles et pénales, l'a encaissé, mais pas le Barreau, pas la vidange. L'administration de la vidange du Barreau du Québec, ils l'ont pas encaissé. Ça m'a amené du trouble, ça mène encore du trouble aujourd'hui drôle ce qui se passe là. Quand tu perds dans ta vie ton permis de conduire, pas le droit d'avoir de véhicule, pas le droit d'avoir une carte de chance maladie. Vous comprenez? Et puis là, ils sont rendus sur le numéro de chance sociale, puis c'est la GRC. La GRC, c'est pas où elle va elle, là. Elle, elle se fait contrôler par des avocats. Des avocats, écoute, c'est maudite, gagne là. La GRC devrait prendre six avocats puis les mettre dans la prison. Excusez. Ouais, en tout cas, je déborde dans mes mots, là. 25 000 alors que les nouvelles d'information, ça rien le truc de cul-là, ils se battent la gueule actuellement. Ah ben coudon, j'écoutais, j'en ai marre sur Internet. J'en ai marre. Écoute, c'est un imbécile, ça, de la pure espèce, Ça vaut pas cher ça. Pourtant, c'est bon, j'ai écouté, j'avais des affaires qui avaient de la lune, Mais quand j'ai écouté son clip concernant Jean-François du bois, puis du Normandin, non, non, je suis pas une charagne, là, là. Hein? J'en ai marre, j'en ai marre d'entendre des gars comme toi. C'est tout. Oui, Salut, Charles. Oui! Oui, salut! Bon, ben c'est beau. Fait que, euh, écoutez, euh, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis le modèle, le Québec est séparé du Canada, ils viennent d'enlever le numéro de son social. C'est pas compliqué. Vous leur demandez de vous enlever le numéro de son social, mais là, ils vont me payer tout ce qu'ils me doivent, par exemple. Parce que j'ai passé ma vie à payer le gouvernement, à gauche, à droite, passer en cours, faire de la prison. Le gouvernement, il me doit tout ça aujourd'hui, là. Parce que je l'ai fait pour ma personnalité juridique. Pas l'être humain, naturel, de nature humaine que je suis, qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas sujetti à l'obligation de débiteur. Puis ça, vous n'êtes pas supposé de savoir ça. Par exemple, un juge n'a pas le droit de vous dire, ni les avocats. Non, non. Puis vous n'avez pas le droit de vous présenter en cours devant un juge sans avocat. Vous n'avez pas le droit. Sauf que le juge dit « Ah, vous avez un avocat, vous n'avez pas le droit de parler. » Ça, c'est fini. Le juge qui va vous dire ça, c'est dehors. Vous lui demandez la récusation. Vous, si vous êtes représenté par un avocat, vous êtes supposé de dire à votre avocat quoi faire si vous connaissez le droit. Si vous ne connaissez pas le droit, je vais vous dire franchement, bonne chance. Bonne chance. Mais vous n'avez pas le droit de vous présenter tout seul devant un avocat, c'est l'article 128, devant un juge, c'est l'article 128 de la loi du barreau du Québec. Et automatiquement, si vous allez devant un juge, vous, vous êtes. Le juge le sait, lui, vous n'êtes pas titulaire de droit. Vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur, donc automatiquement, vous n'avez aucun pouvoir de vous défendre. Le juge il est là, il va vous écouter, puis en, il va rire de vous. Comme Guy Gagnon a ri de Louis Courtemanche, puis a ri de moi-même à Saint-Jérôme en 2002, quand on s'est présenté devant lui. Puis pas longtemps après, il a été nommé juge en chef de la Cour, euh, euh, de, de, de la cour du Québec, puis ensuite de ça, euh, du Conseil de la Magistrature. Il a été juge en chef du Conseil de la Magistrature du Québec. Là, il est rendu à la Cour d'appel avec Nicole Esler Duval. Hey, écoute, dans le dossier de Louis Courtemanche, on avait deux... Dans le même numéro de dossier, avec un 73 de la gendarmerie royale du Canada, Annie Charon, qui travaillait pour la gendarmerie royale du Canada, a fait faire sa, ses notes scénographiques euh, en disant qu'on comparaissait en cour supérieure. Alors que c'était complètement fou, c'était un 73. On comparaissait devant la Cour du Québec. Moi, j'ai fait faire mes notes scénographiques, puis c'était la Cour du Québec. J'avais 171 pages. Elle, elle avait, elle avait même pas... Je pense qu'elle avait 111 pages. J'ai tout ça. Je vais vous dire franchement, c'est pas drôle ce qu'il se dit là. là. Mais c'est des affaires comme ça. Donc, Guy Gagnon là, est en cours d'appel du Québec actuellement, là, avec un paquet de squelettes dans sa garde-robe. Euh, ouais, Il se pète les bretelles, ça va bien. C'est ça, nos gouvernements. Ils sont comme ça. Ils prennent des gens, là. Hein? Écoutez, euh, <rire> en 2002, c'est pas choré, parce que Charé, qu que si vous voulez, il a commencé en 2003, jean Charret. Donc, ce qui étaient en arrière de ça, c'est encore une gang de pourrie. Vous comprenez? Le PQ, PQ c'est pas mieux qu'ailleurs, Le bloc québécois là-bas, là, qui supporte là, Justin Trudeau, à tour de bras, pour la tenir là, parce qu'il vient de Tremont, puis il vient du Québec. Au dit gagne de pourri encore. Il n'y a pas d'allure, c'est pas le même ça marche. On a de l'air de quoi, nous, des choses, des objets. Il va falloir savoir se respecter. Donc, on vient de me sortir de la Fédération canadienne, mais là, ils vont me payer, par exemple. J'ai gagné en cours, ils vont respecter les jugements que j'ai gagnés en cours. J'ai gagné en cours parce que ces jugements-là obligent l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la loi C-12 de 1975, qui dit qu'on a une sûreté. Puis la sûreté à... Ma sûreté à moi vaut 13 46 piastres. Il y en a qui rient de ça. Ceux qui rient de ça, c'est des imbéciles ou bien ils l'ont. Vous comprenez? Mais fais pas de la télévision ou de la radio si tu commences à rire de ces choses-là, puis te moquer des gens. Comme les Freemen underlen, comme les juges, là, se sont attaqués aux Freemen underland. Non, non. Ça, c'est les gens qui se fiaient à la protection des chartes. C'est ça que ça veut dire Freeman Underland, Freeman, Free Woman donc, les juges, ils se moquent d'eux-mêmes. Ils se moquent de leur propre chatte. Faut-tu être imbécile? Tu as fait des manchettes, puis envoyé ah, par là, puis ils bourrent les gens de toutes sortes de niaiseries, d'insignifiance. Ah, c'est assez là-dessus, anyway. On va écouter ma messe, là. Il est 15h55, donc dans 5 minutes, c'est la messe. Fait que j'écoute ça à, à ma TV, à la télévision. Ça me permet de reprendre mes esprits et euh, de prier pour ces gens-là qui nous persécutent. Ces gens-là qui, qui nous offensent, qui sont en outrage envers nous. Ces gouvernants-là qui sont en outrage envers nous puis envers la Reine. Envers la seule qui était capable d'emprisonner des juges, des avocats, des premiers ministres, puis des ministres, puis n'importe qui. Parce qu'elle, elle a un droit de veto. Elle est souveraine. C'est le pouvoir exécutif. Il n'y en a plus à ce heure. Non. La loi E20.2 de l'an 2000 a fait de tous les employés de l'État, les femmes et les hommes, qui travaillent pour l'État, qui sont payés directement par le gouvernement comme salariés, c'est tous des souverains. Mais ça connaît absolument rien. Ils vont rire de toi, là, parce que il y en a une maudite gang qui sort de l'université là-dedans. Là. C'est des académiciens qu'on appelle, là. Mais écoute, la, le, le poids, la, la tête grosse, le poids, là, pas plus gros que ça, là. Tu comprends? Mais ça se pète les bretelles, ça a des beaux langages. Oh, ça paraît bien. Ouh! Ah non, ça me fait chier. Je m'excuse. Fait que là-dessus, bonne journée. Puis, euh, j'espère qu'on va être nombreux à Ottawa. Salut! À demain.